j'avais envie d'aller un peu plus loin dans les appareils à croque-monsieur. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On essaie de temps en temps de renouveler un peu l'argument ou simplement de vous donner d'autres envies avec euh, les appareils qu'on a dans, tous chez nous ou qu'on a envie d'avoir, etc. Euh, et évidemment, le croque-monsieur en fait pleinement partie. Les croque-monsieur, en fait, à la base, bon, on dit voilà, on ne fait que des croque-monsieur dedans. Et je suis tombé sur une vidéo c'était sur, euh, sur, euh, sur TikTok. Vous savez que Defitech a un petit compte TikTok si vous voulez aller voir. C'est sympa, on fait des petites démonstrations. Il y avait des étudiants qui faisaient tout dans leur croque-monsieur. Et je me dis, bah, c'est génial de pouvoir tout faire dans un croque-monsieur. C'est absolument génial. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas plus loin Et donc, Free Free, en fait, sort ce croque-monsieur avec quatre croques à l'intérieur. Ok, super. Bon, alors on est d'accord, c'est un grill qui va être performant, mais au niveau du design, on aurait pu mieux faire. Free Free, marque belge que vous connaissez. Euh, on fait évidemment beaucoup les et les galettes, il y a plein de vidéos à leur sujet. Ok, c'est une société belge. Ok, ceci, je ne pense pas que ce soit fabriqué en Belgique. Par contre, 1600 watts, très, très puissant, ce genre, ce genre de choses. Donc, on va en faire quatre. On le laisse chauffer, avec maintenant le verre s'est éteint, donc sous tension et euh, monté en température. Donc, c'est bon, on va pouvoir préparer le croque-monsieur et j'avais envie effectivement de faire deux croque-monsieur, ok de faire des tranchettes de lard en travers et quand les croque-monsieur sont sortis, je voudrais mettre cuire deux œufs dessus pour avoir vraiment un repas complet. Est-ce qu'on peut se faire un vrai petit-déj ou un repas complet protéiné dans un seul croque-monsieur Je vais d'abord commencer par tartiner de moutarde mes croque-monsieur. Alors on est parti. Alors est-ce qu'il est chaud ici autour Ça va, c'est... Ça tient, ça, tient, ça tient la route, ici, alors euh, j'ai déjà essayé d'essayer d'enlever l'autocollant euh, d'un autre appareil du même type. Ici, il colle, euh, il résiste à la température, mais il colle, c'est horrible, il faut enlever de l'alcool après, c'est pas très On peut le laisser si on a envie. 1600 watts. Alors, on va essayer de mettre au maximum, bon, on va en mettre 3 pour qu'elle se soit bien pris partout. Je le laisse avec le fromage. On verra si ça fait des dégâts. Les plaques ne sont pas démontables sur celui-ci. Allez, c'est pour la prochaine génération, mais c'est parti. Et on va voir le résultat. Ça démarre bien. Alors, pour le lard, comme il ne touche pas évidemment au-dessus, je vais le retourner. Ça, c'est logique vous pouvez suivre, on a fait une vidéo sur l'optigril de chez Tefal. L'autre concurrent, évidemment. Et il y avait un programme automatique pour le lard. Plutôt bien réussi, en bien cuit. Franchement, plutôt bien réussi. On va laisser bien caraméliser, même si on voit qu'avec 1600 watts, ça fond très vite. Hein. C'est assez performant quand même. On voit que la lumière verte est revenue, donc il est en train de remonter en température. Donc là, ça veut dire qu'il n'est pas à sa température maximum. Toujours veillez à ça, c'est les petits indicateurs. Il n'y a pas de bip bip et tout, donc ça, ça va. Par contre, je trouve qu'il est bien large. Euh, on sait le refermer ici, donc on sait le rangé ranger verticalement. Voilà, c'est des petits trucs que j'aime bien, moi ça. Ouais. Alors, où en sommes-nous C'est déjà pas mal du tout. C'est déjà bien. Je pense même que ça permet, si on ne veut pas, salir de poil quand on est en côte. On peut faire plein de choses. Donc ici, ça pourrait être déjà pas mal. Voilà, on va servir tout cela. Okay. Alors, on va récupérer le lard. Et on va tout de suite voir si on peut facilement casser un œuf à l'intérieur sans encombre. Pour éviter de salir tout, je vais quand même casser l'œuf avec ça. On y va. Il est remonté en température, le temps que les croque-monsieur sont sur le bord. Voilà. <rire> Donc, on va avoir en fait un œuf sur le plat en forme de coquillage. On va essayer de l'égaliser un peu. On dirait le chef Michel Dumas. Vous égalisez et comme ça, super nickel à la plonge. Si vous suivez le chef Michel Dumas, il a, il a un million d'abonnés. C'est un chef français qui est parti au Québec. C'est un, un tueur absolu, il est trop, trop fort. Alors, est-ce qu'on a réussi à faire un repas, un repas complet Bon, on va prendre avec le couteau, tant qu'on ne touche pas la plaque. Bon, c'est quand même relativement robuste hein, comme plaque. C'est pas le souci. Voilà. Et on y ajoute son petit morceau de lard par dessus. Voilà, nous avons réalisé des croque-monsieur, bien évidemment, nous avons mis cuir du lard sur le même appareil et nous avons cuit des œufs à l'intérieur. Donc vraiment, le... ça fonctionne. J'avais vu ça effectivement sur les réseaux sociaux, sur, les... sur TikTok et fonction... ça fonctionne, c'est vraiment bien. Euh, bon, maintenant, ça n'a pas collé l'œuf parce que d'abord, c'est des plaques antiadhésives et en plus, il y avait le gras du lard. Donc, on va dire double banco au niveau de, au niveau de, de la façon de, de graisser. Mais ça fonctionne. Vous savez faire un repas complet si vous en avez envie. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous retrouvez le lien dans, dans la description. Nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a également un podcast si vous aimez prolonger l'expérience. Ça s'appelle l'arrière cuisine sur les plateformes de téléchargement. Merci à toutes et tous de votre fidélité. On est ben, à 30 000 abonnés. On y est donc euh, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.